Salut YouTube, c'est Jacker et bienvenue dans Youtubers, l'émission qui perd la chaîne Youtube qui valent le coup. Aujourd'hui, on après... C'est ouvré on en a gros Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche La sourde oreille Quoi C'est pas le moment de faire la sourde oreille Qu'est-ce que j'ai dit Vous, rien. C'est l'autre con qui a dit, c'est pas le moment de faire la fine bouche, dans le contexte, c'est déplacé. On estime qu'on a droit à un entretien Mais rien à estimer, barrez-vous Salut YouTube, c'est Jacker, bienvenue dans Youtubers et aujourd'hui, on va parler de Camelot. Enfin, on va pas vraiment parler de Camelot, mais on va s'intéresser à une chaîne YouTube qui en parle. Je vous présente, Sciplay, C'est parti. Sciplay est une chaîne YouTube créée le 31 août 2017, qui répertorie 70 vidéos et compte 60 000 abonnés, pour un total de plus de 8 millions de vues. Et si j'ai décidé de vous parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a ce que j'appellerais « une chaîne thématique ». C'est-à-dire qu'on peut considérer que sa chaîne est... A Oula J'ai un peu trop gueulé ça. On peut considérer que sa chaîne est spécialisée sur un sujet, à savoir Camelot. Alors pour les trois au fond qui n'auraient jamais entendu parler de cette série culte, on va faire un petit topo. Un rapide résumé pour ceux qui auraient raté les 840 premiers épisodes. Camelot est une série de 6 saisons diffusée la première fois sur M6 en janvier 2005, créée par Alexandre Astier qui y tient les rôles d'acteur, réalisateur, écrivain, créateur, musicien et producteur artistique. Excusez du peu, il est tout pardonné. On va pas se formaliser pour des, des chicanades. Il y raconte l'histoire d'Arthur, roi de Bretagne et de sa quête pour chercher le Graal. Maintenant que je vous ai fait un petit topo de cette série, laissez-moi juste ajouter qu'elle est géniale. C'est drôle, touchant, bien écrit, bien joué, les acteurs sont excellents dans leur rôle, et je peux que vous conseiller d'aller voir cette série immédiatement. Victorie Mundi, cette Mundis enfin, Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Et puis même si vous l'avez déjà vu, d'aller la revoir. Audi Panem, quid Meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Maintenant, arrêtons de digresser et parlons de Sai. Et là, normalement, il faut une citation latine, mais pfff, on est marre. Le contenu qu'il propose, c'est de l'analyse de personnage. Il tire un portrait du personnage, analyse ses liens avec les autres personnages, ses interactions, ses intentions cachées ou exprimées, ce qui le pousse à être comme ça, etc. Ce qui permet de voir à quel point Alexandre Astier a travaillé son univers de fond en comble. En vrai, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur Sai. Son travail est très bon et le sujet me passionne. Mais comme toutes les chaînes hyper spécialisées, j'ai pas grand chose de plus à dire que... Il parle de ce sujet et il le fait bien. D'ailleurs, Sai, comme beaucoup de gens qui ont des chaînes spécialisées, a commencé à ressentir le besoin de parler un peu d'autres choses qu'il passionne, Car le sujet de Camelot n'est pas infini et il a également d'autres kiffs dans la vie. Donc, il fait maintenant des indices sur Harry Potter et sur d'autres œuvres comme Game of Thrones, The Walking Dead ou le MCU. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve encore Personnellement, je ne rate pas ces vidéos sur Game of Thrones The Walking Dead étant donné que je ne rate pas les séries. Et oui, je sais, c'est une hérésie, vous pouvez vous défouler en commentaire. Mais je trouve ça toujours bien qu'un youtubeur se diversifie, et peut-être qu'un jour je me remettrai à Game of Thrones et que j'aurai envie de regarder une vidéo qui analyse le personnage de Jon Snow. You know Jon Snow. Mais si j'ai souhaité pour ce troisième épisode parler d'une chaîne spécialisée de ce style, c'est pour vous dire un truc. Quel que soit ce qui vous passionne sur YouTube, vous trouverez une ou des chaînes qui en parlent. Si vous aimez Kaamelott, vous aimerez probablement Sai, et il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Si vous aimez les Simpsons, vous allez probablement aimer The Reg et d'autres encore. Si vous aimez Détective Conan, vous allez probablement aimer DC Universe, et encore d'autres. Bref, cette chaîne, c'est avant tout un lieu de découverte, de kiff et de partage. Alors allez-y, partagez. Si vous connaissez une chaîne qui parle d'un truc ultra spécifique, mettez-le en commentaire. Si vous recherchez une chaîne qui parle d'un truc ultra spécifique, demandez-le en commentaire. Moi, je vais lire les commentaires, je vais essayer de trouver des chaînes qui correspondent, mais il y a aussi d'autres gens dans les commentaires. Et peut-être qu'ils connaîtront une chaîne qui vous plaira et qui n'attend que de trouver son public. Parce qu'aujourd'hui, YouTube est tellement diversifié qu'il y en a pour toutes les niches de gens. Et puis, si la niche qui vous intéresse n'y est vraiment pas, bah, ça peut être l'occasion de vous y lancer. J'en ai marre de ces discours qui disent que YouTube est hyper formaté, Là maintenant, on est passé sur un sur un YouTube où tout le monde fait tout, en fait, et c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a pour moi tout est devenu fade, il n'y a plus d'identité. Il suffit de rechercher et vous trouverez de tout. Alors, ça sera pas des chaînes à un million d'abonnés, avec des moyens matériels extraordinaires, mais vous trouverez un endroit où rencontrer d'autres gens qui aiment ce que vous aimez, et à mon avis, c'est le plus important. Sur ce, voici le traditionnel speech de fin de vidéo, vous ne pouvez pas me faire de dons ni me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça me ferait hyper plaisir. Comme d'habitude, je vous laisse choisir pour la prochaine vidéo. Est-ce que vous préférez une chaîne qui existe depuis plus de 5 ans ou une chaîne qui s'est arrêtée depuis plus d'un an N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous mets en description les liens de la chaîne de Sai et je vous dis à plus sur YouTube. Tchuss